Sandro, ça fait pas deux fois qu'il survit comme ça, des trucs ouais, incroyables. Ouais, ouais, ouais, ouais. Oh, oh, par contre, oh, oh dommage. Oh, oh, oh s'il avait survécu. C'est quoi cette nid Si je me. Ouais. Ok, ouais. Et du coup, il a anticipé. Shot, là. Oh là, oh, là la le stack, stack La stack anticipation Oh là là Oh là. là, là. Pas aussi, hein. probablement. Et voilà, et ça revient de training. Et oui, oh, oh là là, il a réussi à ce dosco Allez, euh, Bien joué à tous. Les deux qui rushent sur la pest attention il y en a un qui va peut-être passer ils devant la pest Ils ont pris plus cher, ouais, ils c'est plus cher. va directement prendre la formation. Il y a un mec qui est en train de décaler l'écart là, ils ont un très bon crossfire là, ouais, du coup ils ouais, ouais, ouais. faut qui... il Vraiment je malin. Ouais. Oh là là, le, le cancel Oh, oh là là oh, là. Aïe aïe aïe. Et Et la sword qui va finir le dernier kill. Et la sword ouais, qui est termine ce tournoi. Et XO qui va s'imposer 3 à 1 dans ce tournoi contre Jacuzzi. Bravo à tout le monde. Hein.